Hello la Pixie Army Bonjour la Pixie Army J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve chez Hello Maureen pour un relooking de qualité <rire> De qualité je sais pas, mais très drôle évidemment parce que quand on est ensemble vous savez que... Oui c'est notre premier épisode du Pixie Maureen Show oui, et Oui oui oui c'est vrai qu'on peut dire ça ouais, ouais Donc ouais. voilà donc je suis venue jusqu'à Lyon pour relooker Maureen Ouais Pour aller faire, pour jeter un coup d'œil à ton dressing Elle a fait sa parisienne elle s'est perdue en province Oui <rire> J'ai deux objectifs euh, que tu connais déjà. Le premier, c'est que bah, Maureen ressemble un peu à Pocahontas, je pense que beaucoup de gens te le disent. C'est si peu. En, tout, en toute humilité. Oui. Donc euh, je suis obligée de le faire. Et le deuxième, et c'est vraiment parce que je t'aime, même si tu m'as rien demandé. Ah c'est tellement un challenge, c'est là. C'est beau, c'est beau. Je, je vais faire Minnie Mouse. Donc ouais. préparez-vous, c'est la première et dernière fois que vous voyez ça sur ma chaîne. Elle le fait pour moi oui, Voilà. Si c'est pas une preuve d'amour. Je te jure. Alors avant de commencer, petite question que je pose à tout le monde, comment tu définirais ton style Street chic Disney ah, Rien que ça Ouais, tu vois, <rire> en <tout moment. rire> et Tu me dis ça dans le plus grand des calmes. Je sais, attends, Queen Maureen tu vois ah, ouais. Qu'est-ce ouais. que t'as le plus porté Je porte beaucoup de jeans, je porte beaucoup de noir, de blanc et euh, de t shirts Disney et de pulls Disney, j'ai 40 millions de pulls, je pense que tous les gens peuvent le voir dans mes halls, à chaque fois je dis que c'est le dernier et... Non, non. Non mais ça c'est toute l'histoire ouais. de ma vie. Hein. Je, voilà. Je, D'ailleurs j'ai dit que j'allais porter plus que des pulls. Tu vois. Je... Ah bah là tu peux oui. Ouais. T'as vu mon dressing tu vois je peux. Ouais. Bah j'ai pas vraiment vu en fait. Mais... Bah tu vas voir. <rire> tu, tu, veux, tu verras que je peux. <rire> Et du coup alors à ton avis est-ce que je vais trouver facilement des idées de Disney pour Non tu vas grave galérer. Pourquoi Mais parce que des je. Ouais. Parce que je porte toujours les mêmes couleurs en fait. Tout le monde me dit ça, c'est affolant. Et est-ce qu'il y a des personnages que tu aimerais bien faire Tiana, Tiana, ça Ouais mais cool. tu m'as dit que t'avais ou... pas Non par contre, je, voilà, en fait, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me demandent à chaque fois, parce que vous savez que j'aime beaucoup Tiana, de faire un Disney Bound de Tiana, sauf que je déteste porter du vert. Donc j'en ai pas. Ai, au mieux j'ai des turquoises, donc <rire> du coup oui, c'est voilà, C'est pas trop que t'aime, hein. on a pas de voilà. Jasmine. C'est ça. Euh, pff, non, sinon j'ai pas de... Pas de, pas de pas de personnage vraiment fétiche euh... Non mais en soit un jour on pourrait faire du shopping en mode je te trouve une tenue pour enfin, Tiana, je suis sûre que ce serait très drôle ouais. Et si on arrive à faire un personnage de la princesse et la grosse, genre je pense à Facilier par exemple Moi j'adore ça Ah personne. ça serait génial pour Halloween qu'on fasse Facilier, ouais, ça serait trop cool Mais t'as de quoi faire T'as du violet Euh... Ce noir blanc violet euh, J'ai du bordeaux Ah ça peut le bordeaux. faire, si c'est en haut ça peut le faire J'ai du... Enfin genre un gilet du... ou une veste... Mais pas aujourd'hui hein. Ah <rire> Bon, bref, on va aller dans le dressing de Maureen, on va voir ce qu'on arrive à des côtés. T'es prête Oui. Let's go Tout ce qui est robe, euh, chemisier, veste, c'est ça Ouais. Gilet. Okay. Là-haut, c'est euh, pas des vêtements Non, c'est mes serviettes de plage. On pourrait faire un Disney boot avec moi. <rire> <rire> pas vraiment le mal esprit. Celle-là, c'est la première, je l'ai achetée oui, avec toi. <rire> que je t'ai fait acheter. Alors. Et je l'ai remis hein Ah ouais Ouais. En même temps, maintenant, elle passe partout, cette robe. Ouais, ouais, ouais, non, c'est bon, je l'ai remis. Alors, en personnage. Qu'est-ce qu'on a là, en personnage J'ai ratatouille Mais oui bah oui C'est une très bonne idée Surtout que, même... tu... Surtout que tu me disais que tu aimais le rose poudré, donc t'en as dans ouais. ton dressing. Ouais Donc on peut faire des touches de rose poudré à la tenue ou du gris T'as mmh. d'autres choses grises et rose poudré qui pourraient, george Euh, du gris j'en ai plein J'ai mon... mais après ça, mais ça va pas ensemble C'est plein de choses de styles différents <rire> <Donc>, Je <rire> vois <rire> Donc euh, chaud Non quoi. mais on peut noter l'idée, c'est une très très bonne ouais. idée Rémi Dis donc, viens eh. eh, tu vois T'as vu, j'apprends vite hein. Le noir, c'est souvent associé au méchant Disney Mmh. Hein et regarde, tu vois pas, franchement, tu vois pas Ursula avec les plis. Si, t'as du violet? <rire> <rire> Après, sinon, ça peut faire très chat Disney puisqu'on parlait de Lucifer tout à l'heure. Ouais, et de la mode. Bah oui, par contre, et de la mode, mais c'est pas celle-là que je pensais pour être de la mode, c'était à celle-ci. Ah. Tu vois, je trouve ça colle plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu es en train de me donner des cours de Disney Disneybuild. Hein ah, je me suis fait dans le pied. Alors, ça, c'est genre la robe à laquelle tu vas pas couper. C'est un combi short en fait. Bah ben, c'est encore mieux. Donc, euh... Donc ça en soit on pourrait faire pas mal de personnages, Belle, Jane, tout ça. Bien évidemment, c'est comme ça, ça. <rire> Genre la question de ce ah bah oui. se même pas. Ça sera parfait. Il y a presque, tu vois, il y a presque des franges. Ouais, Là. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a un esprit un peu pratique aussi qui ressort. Ouais. De... C'est pour ça que je mets pas beaucoup de robes. Et après, derrière, c'est le gros truc qui me revient. Ouais, je pense, vraiment. bon, on pourrait faire les Aristochamps, on pourrait faire Duchesse, par exemple. Avec ça. Ouais. Parce ouais. que c'est tout blanc. Donc en soi, si tu as des accessoires dorés, ça peut faire du ouais. Si tu as du rose, ça peut faire Marie. Et euh, si tu as du doré, par exemple, tu mets des créoles Ouais, bah, j'ai toujours mes créoles des 25 ans. Toutes dorées, c'est ça Ah non, elles n'étaient pas dorées, elles étaient argentées. Mais attends, tu as un foulard qu'on pourrait mettre dans les cheveux, un truc comme ça Quelle couleur Blanc. Non, pas blanc. Blanc, j'ai pas. Ça a pu faire ma maudit. Oh, ça aurait été tellement drôle qui pourrait être vachement cool, c'est de te faire faire Félix Fix. Parce que du coup, tu mets beaucoup de jeans. Donc en bas, tu aurais un jean un peu plus brut. Oui. Tu vois, un jean bleu. Ça, ça, j ça, tu mets ça. Je sais qu'on vient d'acheter une petite ceinture marron. Ouais. Pour ceinturer à la taille, des bouts marron Et en bas, les Ça, j'ai, ouais. ouais. Tu mets ouais. des casquettes euh, J'en ai plein, ouais. En Je suis tu... un, un beau fichier Regarde, si tu veux, on peut faire Aurore. Oui, c'est vrai. Là encore, avec des détails intégralement dorés. Ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas moi j'ai bien envie d'exploiter ce bah là pour le coup Ça Orange Vaiana hein, meuf ouais c'est vrai ouais Orange Vaiana hein mais j'ai pas de frange, j'ai pas de panne <rire> <rire> tu vois j'aime beaucoup cet argument, de non mais avec le orange par contre ce qu'on pourrait faire bon alors là je sais que c'est pas forcément le cas mais euh, si t'as des détails un peu beige genre par exemple un sac plus clair ou quoi ouais. tu peux jouer en fait, tant que ça reste dans le code couleur t'es pas forcément obligé d'avoir un bas qui ressemble exactement à celui du film et tout genre tu vois si, typiquement t'aurais un gilet beige à mettre par dessus, ça le ferait clairement bah j'ai le gros gilet là, ouais mais il est très blanc ah, il est trop ou... grand, il est blanc surtout ouais. et puis bah tu mettras pas de la laine enfin tu sortiras non. pas avec de la laine avec une petite robe en dessous c'est pas... Logique, logique, tu vois. D'accord. Là, par contre, ça peut aussi faire tout ce qui est univers du roi lion aussi. Ouais. Genre Simba, Nala, tout ça. Mm. Euh... Scar, presque. Un peu clair. C'est pas assez marron, ouais. Un peu clair. Mais c'est chaud à porter, hein. C'est surtout quel Disney boom tu fais avec ouais. ceci. Bah, c'est Bien, wesh. Et ouais. Je sais pas, je t'embauche. Tu me vois bien avec les cheveux, la noire d'un côté. De ah bouche, non, sinon, ouais. ça fait déguisement. Ah, d'accord. Rouge à lèvres rouge. Après, il faut des. T'as des bijoux verts, genre des boucles d'oreilles vertes, parce ça. parce que là, ça euh, ouais. Non, ça j'ai pas. J'ai pas, de... pas de. Il faudrait un truc à poids quelque part. Si à poids pas Pour faire comme le manteau. De... Ah. Ah non, elle a du beige en haut. Et bah rien. De... Enfin, ça du poilu mmh, Non. Trop grand mmh. bon Pas convaincu. Je trouve que ça va pas ensemble. Son... Mmh. Ouais. Mais t'aurais fallu un manteau poilu. <rire> Ah oui, il y a des cocos là, regarde! Je n'ai <rire> jamais porté, j'ai jamais réussi à, à trouver où le mettre, mais tu vois, c'est mal les cocos. Bah, on pourrait très bien l'utiliser pour faire euh, Lucifer ou l'un des chats. Depuis euh, tout à l'heure, on en parle au Figaro. Ouais. Ah ouais, Figaro. T'aimerais serait... bien voir Figaro? Grave. Alors, Figaro, il nous faut un bas noir et des chaussures ça, je... blanches ou noires. En fait, il faudrait faire un total look noir et blanc. Et du coup, là-haut, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est ce chapeau-ci. Ouais. Ensuite, il est sympathique aussi, dans un autre style. Mais euh, là, <rire> je ne cherche pas à te le piquer, non. non. c'est euh, Du coup, on va l'utiliser pour faire le personnage de Figaro, euh, pour euh, féminiser, chiciser tout ça avec du mmh. noir et planche. Je pense que ça va être très joli. Il y a du Japon celui-là. Ah ouais Pour la petite histoire. Ah, je pensais qu'il venait de Je l'ai payé, toi. mais il y une, une, une, une misère, genre 200 yens, je crois, un truc comme Ah ça. Ouais, ouais Dis donc. Donc 2 euros à peu près. Même moins. Voire 1,80€ <rire> Ça, et, et je l'ai jamais porté parce que j'ai jamais eu l'occasion. De... Ah ouais, pourtant, mais souvent des chapeaux. Avant de tourner la vidéo, disons que quand tu m'as accueilli euh, à Lyon, tu m'en emmené directement à Primark et euh, à Shop Disney. Mmh. C'était tellement triste. Euh... Ah oui, franchement, mmh. euh, ah, je, ouais, me je me suis sentie contrainte et forcée. C'est très <rire> Et du coup, on a acheté chez Shop Disney une ouais. chemise mini. J'avoue que même moi elle me plaît, c'est pour vous dire. J'irai pas jusqu'à la Ouais, c'est mini, ouais. Mais c'est subtil. Tu veux présenter Allez. Alors, ça t'entraîne à ton prochain haul. Ouais, c'est ça. Non, C'est une... une... un chemisier d'ailleurs, plutôt. Ouais. De la collection Mini Rock the Dots en fait de cette année. Qui était en promo bon euh, en plus Qui était. Euh... Ouais, il était à combien à Moins 50 ou moins 70, je sais même plus. Enfin bref. Et voilà, qui se présente comme ceci. Et en fait, simple. le petit détail, c'est que vous avez la marquée Mini Mouse. Mais sinon, pour tout le reste, en fait, c'est juste des poids assez classiques. Mm. C'est facilement portable. Il y avait un... Il a l'air vachement confort en plus. Ouais, il y avait le perfecto, moi, que j'aimais beaucoup aussi, comme je te l'avais dit. Mmh. Euh, que je mais cool. il avait je plus comme un fou. Ouais, en fait, c'était un perfecto rouge et à l'intérieur, vous aviez juste la doublure avec mini, mais de l'extérieur, il n'y avait pas de signe particulier en fait. Et je trouvais mmh. que ça rendait très très bien. Premier look, la Pixie Army, on part sur la fameuse mini Mouse, mais vraiment revisité, comme vous pouvez le voir juste ici. Le pantalon rouge choisi par Queen Maureen avec. Le perfecto noir. On a ajouté un pince de mini Mouse. Oui, vous ne rêvez pas, je touche mini Mouse. Ce sac-ci que j'adore, c'est un Loungefly, non C'est ça Ouais. De Mickey. La chemise achetée ensemble. Les boucles d'oreilles, c'est Disneyland Paris c'est... Ou non, Tokyo ou couture. Disneyland Tokyo Disneyland. Ou bon. shop de, de Disney Store euh, Tokyo, je sais plus. Ça, c'est un nœud qu'un créateur m'avait fait et que j'ai depuis super longtemps. Et avec ceci, les chaussures mini. Disneyland Paris, ça Ouais. Voilà. Toujours en montre. Ah. Heheheheh. Heheheheh. Heheheheh. Figaro de Pinocchio, personnage peu représenté mais l'inspiration est venue tout de suite avec ce t-shirt-ci, on va mettre par-dessus cette veste qui va vraiment donner une allure assez particulière, on a un peu un esprit vintage, très élégant avec cette tenue, le chapeau noir que j'adore, le jean noir, ceci et la petite touche supplémentaire ça va être ce pin Pinocchio, c'est vraiment un rappel assez discret, euh, la petite touche Disney, parce que sinon, si on le sait pas vraiment à part ces deux détails-ci, on voit pas forcément la touche Disney de la tenue Troisième look, la Pixie Army, on est sur Edna Mode et comme vous pouvez le voir aujourd'hui je fais sortir les talons à Momo, <rire> à Maureen. On a donc les talons assez classe, assez sobres pour faire Edna Mode avec la minodière de chez Naf Naf, euh, une ancienne pièce mais qui fait un petit peu couture, une robe noire assez stricte. J'ai voulu ajouter euh, ce sautoir de chez Harry Bass vendu à Disneyland Paris, histoire d'avoir un petit peu euh, au moins un bijou et les lunettes, les fameuses lunettes d'Edna Mode. <musique> Alors pour la quatrième tenue on est parti sur Félix Fix avec cette casquette-ci pour la blague pour le côté Félix Fix. Une chemise en jean avec un jean troué brut. On a cette petite ceinture pour souligner la taille et avoir le petit détail qui va vraiment séparer les deux types de jeans. Et alors j'aurais pu choisir de la chaussure plate mais en fait je me dis que les talons marron, ça va vraiment le faire avec la tenue. Ça va un peu féminiser la silhouette sachant que je vais demander à Maureen de se faire une queue de cheval pour cette, pour cette petite tenue donc la Pixie Army on est parti sur une montre spéciale années 80 vintage et tout c'était une idée de Maureen et je trouve que ça rend plutôt pas mal parce qu'il n'y bah, avait pas d'autres accessoires en fait d'autres bijoux sur la tenue La dernière tenue et c'est celle que j'ai le plus hâte de voir sur Maureen c'est donc Pocahontas. On a donc une bessasse marron, style sauvage, etc. J'ai ajouté ceci. Alors en fait c'est une décoration de Noël de Disneyland Paris, mais j'adore mettre ça sur mes sacs. Je trouve que ça fait un joli rappel. Des bottines marron, ça fait très là je trouve, mais j'aime vraiment bien l'esprit. Et alors ce combi short si assez confortable en moutarde. On a ce collier là qui m'appartient. Je crois que c'est Betty qui me l'avait offert. Si mes souvenirs sont bons avec ce bracelet qu'elle m'avait aussi offert. Il y a également celui-ci qui appartient à Maureen qui est un bracelet de couture King qui appartient à Maureen cette fois-ci et en fait c'est une citation de Pokéontas j'aime beaucoup le rappel et enfin je lui prête mes pins boussole, je les ai achetés sur Ebay, ce sont des pins fantasy hein, pas dispo à Disneyland Paris qu'on va mettre sur euh, l'encolure pour avoir un petit détail supplémentaire et j'ai trop hâte de voir ça Euh, expérience Disney Boom, qu'est-ce que t'en as pensé mais écoute moi ça va Nico euh, beaucoup moins mais <rire> non c'était cool franchement euh, agréablement surprise dans le sens où je pensais vraiment pas que tu trouverais des trucs euh, dans mon dressing tout le monde dit ça et euh... <rire> et littéralement tout le monde. ouais ouais ouais non mais c'est vrai que as... et puis surtout t'as réussi à exploiter des pièces que je ne mets jamais ah ouais ouais bah ouais tout ce qui est dans mon placard enfin euh, mon en dressing euh, debout là il mets... y a plein de choses que je mets pas bah, très ah ouais. souvent dedans quoi c'est pour ça que c'est là d'ailleurs <rire> donc, euh, donc ouais, ouais non c'est cool Et, euh, et j'ai tout aimé au final Ouais y'a pas un look que t'as moins aimé que les autres Non non bah Non non non Après bah, peut-être que pocantas c'était le moins... Mais après c'est le dernier aussi qu'on a fait Mais c'était le le le le le moins, le moins travaillé je crois On avait le moins de trucs non je What pas. Là Non on avait, avait moins de trucs <rire> Non, en termes de tenue, il y avait juste le combi Oui, il y avait juste le combi Pourtant c'était une tenue plus estivale Voilà. Euh, j'ai l'impression que t'as eu un vrai coup de cœur sur la tenue de Ralph quand même Grave, j'ai grave kiffé, euh, j'ai vraiment kiffé Félix, euh, Félix Fix euh, Il était vraiment cool J'ai ouais. envisage de m'habiller comme ça demain C'est une <rire> très bonne idée Et la prochaine fois que je vais venir à Disneyland Paris voilà, mais non qu'est-ce que dit que, Minnie, j'ai adoré Minnie, Mini, je adoré Franchement je ça me fait mal au cœur de me dire, je jure, ça me fait mal enregistrer bien cette, cette phrase J'ai bien aimé la tenue que j'ai faite de Mini. Mais parce que je l'ai faite et parce qu'elle était pas trop cliché tu vois Oui Ça aurait été avec une robe à neuneus j'aurais... Bah ouais, non c'était... On était quand même sur quelque chose qui me ressemblait vraiment aussi en plus au niveau du style Ouais Donc euh, justement si on avait eu une robe à pois ça aurait été euh, déjà trop facile et en plus c'est pas du tout moi, enfin, tu, tu me vois moi avec une robe à poids, franchement. Non, voilà. <rire> Alors elle, a, elle a maintenant une chemise à poids. Ouais mais un chemisier c'est pas pareil. C'est vrai. C'est pas pareil. Ouais, puis vrai. ça fait coloré au final avec le poids. Ouais, il était stylé, je trouvais, tu vois. Donc euh, non, non, c'est pas pareil. Moi du coup le look que j'ai le moins aimé et tu le sais du coup, c'est le look d'Edna Mode, euh, à titre personnel, parce que mmh. c'est vrai que les talons hauts plus la robe qui est assez courte, c'était. Mmh. Ça faisait peut-être beaucoup. Par contre, je mets quand même le look et j'ai pas de flop, tu vois. Je trouve que ouais. les 5 étaient bien. Mmh. Avec quand même un gros coup de cœur sur.. Euh... Ça marche <rire> le cœur de vous dire. Et j'ai beaucoup aimé Félix parce que je trouvais qu'il y avait un côté très street-style qui te ressemble Ouais, beaucoup. ouais, ouais. Non, Félix était, était cool. Non, mais ils étaient tous bien. Hein, c'est vrai que j'avais oublié qu'on a fait une parce que ça fait un moment qu'on tourne, hein. là vous ne l'avez pas vu, mais on a commencé à 15h et il est 22h. Donc... Euh, alors attendez, parce que quand même il faut préciser qu'on a fait plusieurs longues heures de pause, hein. oui. Voilà, bah oui. Entre 19 et 22h, on n'a rien fait. Donc... Bah, oui, mais j'ai des petits soucis logistiques, moi, tu vois. Donc... <rire> J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes si ce n'est pas déjà fait, à Maureen et à moi-même. Franchement, si c'est pas le cas, je comprends pas ce que vous faites encore ici. <rire> enfin, à... En tout cas, pour toi. Hein. Oui, bah oui. Ils sont quand même sur ta chaîne. là. Bah oui, bah oui. <rire> pour nous dire euh, quel est votre look préféré entre les 5 et en attendant la prochaine Mini. Vidéo... ouais on va juste mettre le numéro 1 on a pas besoin de mettre Mini partout dans les commentaires d'accord pardon okay. voilà non j'ai pas envie de faire une réaction euh, dermatologique <rire> ou pas, une allergie en voyant les commentaires <rire> ça va bien se passer et en attendant la prochaine vidéo ma pixie army prenez soin de vous je vous aime bisous bisous bisous, bisous. <rire> yes t'es prête Comment okay. on fait déjà sur cet appareil J'ai oublié. J'ai lancé un. Ah merde <rire> Ça va, on voit le haut de ton crâne. Oui, je bon, suis un on, peu petite, mais bon. On voit les oreilles, c'est bon. De toute façon, je pense que les gens savent que je fais 20 cm. Les de... gens savent que. Mais tu sais, les gens. Ils que tout. Je suis grande. Et il n'y a pas besoin de micro ni quoi que ce soit. On est d'accord que le son est pas trop mauvais. Euh... Oui, c'est bon, non, non, non. Mais j'ai longtemps fait mes vidéos comme ça, tu sais. Et voilà, regarde, tu vois. <rire> je t'avais dit. Nico, <rire> cool. viens. Viens sur les genoux, oui, viens viens. Non, je veux sortir. Je <rire> t'avais dit. Viens dire bonjour. Hein Mais si. <rire> la violence du truc. Hein oh, salut. Ben non, oui. Je suis amoureuse. Ah, c'est parce que c'est la chaîne de Pixie, c'est ça. Donc ça va pas, tu te sens pas chez toi, d'accord. Ah, en même c'est Clochette, la queen, ici. Ah, excusez C'est pas grave, tu vas t'en remettre. C'est que sa cousine lointaine, et boulons, les tu peux ben en ouais. le... Enfin bref. Bref, revenons. <rire> Mais c'est bien parce que je te dis, on a la place toutes les deux d'interagir. De, j'ai l'impression d'être dans une émission de Christina Cordula tu vois <rire> Là on a une autre idée Qui peut être très sympa Que moi je le fais beaucoup euh, ouais. dans mon dressing Je vois que t'as pas mal de chemises en jeans J'ai cru que t'as pas repassé, je ne repasse pas mes vêtements <rire> <rire> Je ne repasse jamais mes vêtements moi aussi euh, à Je les repasse quand je dois les porter Ah ouais non mais moi je fais pas ça parce que sinon je les la Bah en si j'ai t'as vu c'est affreux mais bon, quand je, je vais en prendre, regarde, je recommence Ah mais ben, l'autre c'est pareil hein. <rire> Là, non c'est encore pire celle là ça se voit encore plus tu sens que tu vas te taper du va Prend Prends la Mickey ça l'envoie moins <rire> Ouais mais l'arrière il fait pas 10 Boules tu vois D'accord ok donc non, je mets pas T'as vu que tu raccroches tous mes cendres dans le mauvais sens <rire> Oups Elle va frelou t'es Non mais c'est parce que je suis gauchère Regarde ça. regarde t'as vu celui-là tu l'as découpé. <rire> si je vais remettre ça dans le bon sens Je sais pas pourquoi en plus mais ouais <rire> Mais tu dois y aller là chez toi si tu les accroches dans son tas à chaque fois, non Tu restes euh, Non mais parce qu'ils sont tous dans l'autre sens. Mais comment ça, ils sont tous dans l'autre sens, ils six, ta, ta barre elle est dans le même sens, donc en fait, t'es obligé de partir comme ça dans et de revenir. comme ça en fait, le mouvement il me vient naturellement. Ah oui, mais là t'as juste à tirer. En fait je pense que j'en ai la moitié dans un sens, la moitié dans l'autre <rire> la la <rire> <rire> Mais attends, non, euh, excusez-moi, on en fait combien là aujourd'hui <rire> À plus de 5. Ah d'accord. OK. Non mais parce que quand arrivé, on était partis sur 2 mais d'accord. Non non non non, deux, attends, je les... regarde l'heure, c'est peut-être non, c'est pas encore l'heure d'aller chercher ma fille, c'est bon. <rire> non, 2 c'était le minimum. D'accord. OK. Mais non, deux, c'était les actes Ah d'accord. OK, OK, OK, OK. oui, non, on en fait pas que deux, tu te doutes bien que sinon je t'aurais pas autant pressé. D'accord. En te disant euh, Maureen Moi bon, je ne, je, je, je, je, je, je sais pas. <rire> Alors j'ai filmé, c'était très drôle. Attends, attends. <rire> Avec le sèche-cheveux ça marcherait franchement non, Tu mais... veux que je le fasse ça, mais non quoi, le franchement... Regarde on branche là ça me rien comme ça, ça ce que je fais Je <rire> suis obligée je commence par filmer un peu ça Genre regardez moi cette installation la pixie <rire> <rire> Attends Attends <rire> Ça tient pas En vrai tu pourrais même être sur bon. le fauteuil ce serait pas choquant hein. ça fait un peu <rire> Tu t'essaieras peu pas à agresser Pixie Ce serait gentil, surtout voilà. sur ma chaîne. Là, tu bien, tu m'aimes bien ou tu as pris dans l'oreille Non, t'es trop près, elle te fera pas. Tout à l'heure, elle m'a fini en face du visage. <rire> C'est pour ça que j'ai reculé. Bon, la Pixie Army, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, allez vous abonner à Maureen et à moi. J'espère ah bon que bien Si la vidéo ne l'aura pas plu. Ils viennent s'abonner à moi et à toi mais non, as mais, dit. Si, mais non si ce n'est pas le cas c'est à si vous n'êtes pas abonné Ah oui mais là comment tu l'as dit ça c'est. J'espère que la vidéo vous a plu mais si ce n'est pas le cas venez vous abonner à nos chaînes